BANGER PHOTOS IN LIGHTROOM WITH ONE CLICK That extra cinematic pop Allo toi, ça fait un bout qu'on s'est pas vu en face à face et comme tu peux le voir, il y a eu des changements. Non, je te parle pas de mes cheveux dorés, mais du background, histoire de se sentir bien à la maison. Viens d'ailleurs me dire ce que tu penses de ce nouveau setup juste en dessous là. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet un peu sensible en photo comme en vidéo et que j'ai pas encore vraiment vu aborder sur la sphère de YouTube. Les presets que tu achètes pour avoir de belles photos ou vidéos sont une énorme arnaque. Ça commence très bien. Je me mets à dos tous les influenceurs, photographes et vidéastes qui vendent leurs presets. Adieu collab avec Peter McKinnon. Sans entrer dans une longue description de comment fonctionne la photographie, une photo est composée de ces facteurs principaux, qui sont la lumière, les couleurs, le cadrage, la vitesse de mouvement, les ISO. Mais Jordan, c'est quoi un preset Un preset appliqué en photo va agir principalement en rapport avec la colorimétrie et la lumière contraste de cette dernière. Pour certains, par ailleurs, il n'y aura que la colorimétrie qui va changer, par exemple avec un certain type de bleu et d'orange, l'effet orange, orange gentil, qui est très connu et qu'on voit assez souvent. D'autres vont ajouter en plus des effets de saturation de grain, par exemple. Un preset comporte en photo et vidéo plusieurs appellations. Le plus commun est un filtre. Il y a aussi lutte, LOOK, terme utilisé quand il s'agit de filtres vidéo généralement, car ces derniers sont souvent vendus en général pour le look spécifique qu'ils vont donner à vos projets. C'est aussi ce que tu peux retrouver par exemple sur Instagram. Avant d'envoyer ta photo dans ton feed, tu as un choix de filtres. Il s'agit donc de filtres que tu as importés dans ton logiciel de retouche, que ce soit Lightroom, Photoshop ou Premiere. peu importe celui que tu utilises. Généralement, il y en a des dispo pour tout cela. Il y a donc des filtres qui sont vendus bien souvent sous forme de packs par des créateurs de contenu, artistes, Souvent connu, comme je l'ai cité, Peter McKinnon, Chris Howe, le duo Mango Street, Jessica Cobacy ou encore Jamie Winstar. Windsor. Windsor. Il existe aussi des influenceurs qui vont vendre leurs presets qu'on retrouve le plus souvent sur Instagram. Tiens, un business afin de pouvoir donc faire fructifier une autre facette de son entreprise. Il existe de mon point de vue deux catégories. Celle qui va vous vendre des filtres. Travailler à l'identité du travail de son créateur et une autre qui va se contenter de te vendre un filtre qui est assez grossier, souvent avec juste une dominante de couleur qui va te rappeler en quelque sorte le filtre d'actu de ce dernier. Bah ben voyons donc, comme si toi t'avais jamais utilisé de preset. Je ne pouvais pas te balancer ça sans bien entendu te partager mon expérience et je pense qu'on est nombreux à y passer un jour ou l'autre. Donc à mes débuts, j'ai acheté des presets de photographes, donc j'aimais le style. Je suis même passé par la case je télécharge tous les presets gratuits possibles sans jamais en tester la moitié. Je voulais avoir des résultats similaires aux artistes dont j'apprécie la patte et ensuite, à force d'essai, trouver mon propre style. La naïveté de début et le manque d'expérience en retouche font que tu te retrouves une fois le preset appliqué sur ta photo, avec un résultat bien loin de ressembler à ce à quoi tu t'attendais. À ce qu'on t'a vendu. Donc par exemple si tu recherches de presets pour voir ce que ça peut donner et eh bien tu tapes juste preset free. Tu vas voir une tonne de résultats qui vont s'afficher avec des quantités immenses de presets gratuits euh, donc tu auras à mon avis jamais le temps de tout tester. Donc là tu vois il y en a 100, 121, plus de 500. On va cliquer sur celui-ci d'ailleurs. On est sur le site. Donc il y a 42 packs des presets gratuits pour Lightroom, Noir et Blanc, Sepia. Ces deux mariages. À nous, une super série de photos en un claquement de doigts et les milliers d'abonnés sur Instagram qui vont avec. Tu n'as plus à soucier véritablement du travail de la colorimétrie Prends une photo, applique. Et c'est parti On va maintenant aller voir un exemple que je t'ai donné plus tôt, qui est celui de Peter McKinnon, un photographe et vidéaste qui est vraiment très connu sur la sphère de YouTube. Comme tu peux le voir là dans les recherches, on voit qu'il y a des vidéos où il fait la pub de ses packs de presets qui le vend. Donc le titre de sa vidéo, c'est « "Fait des photos incroyables avec juste un clic ». Donc on va aller sur sa boutique. Tu peux voir par exemple son premier pack qui est à 30$. dollars. Bien entendu, il y a des before after pour que tu vois les effets un petit peu des différents presets. Il n'y a pas les noms donc on ne sait pas quel preset fait quoi. Dans sa description, en gros, il te dit que c'est divers presets qui vont donner une image mature et commerciale. Donc il y en a 15 en tout. C'est non remboursé si le résultat ne te plaît pas, évidemment. Je me suis donc dit qu'on allait illustrer tout ça par des exemples en direct et concret. Alors on se retrouve sur mon logiciel de retouche et de post-traitement Lightroom. Il faut savoir que pour la retouche, moi je retouche donc principalement avec Lightroom et Photoshop en duo. Je consacrerai une vidéo sûrement à mes retouches et à ma façon de travailler. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. On se retrouve donc avec une photo qui est brute, je n'ai touché encore aucun des paramètres. Sachant que là, on part quand même sur une photo qui est de base correcte au niveau des facteurs de lumière, de saturation, de balance des blancs. Sur la colonne de gauche, tu vas donc retrouver en fait les presets que tu vas utiliser. Donc il y a d'abord les presets de base que Lightroom te fournit. Alors là, comme tu peux voir, il y a tous mes presets, sauf deux packs de presets que j'ai chargé exprès pour les exemples. Par ailleurs, en fait, j'ai retrouvé un pack que j'avais acheté il y a peut-être deux ans, je pense à Peter McKinnon et j'ai aussi chargé des presets qui sont offerts gratuitement par un autre vidéaste retoucheur lui. Je voulais voir en fait euh, la différence entre le fait de payer des presets et des presets gratuits. On va donc se lancer dans les presets de Peter McKinnon qui sont au nombre de 15 il me semble. Donc on va passer au dessus de chaque preset qui va te donner une preview de l'effet qui sera appliqué si tu cliques dessus. Donc à chaque fois ça va donner une dominante de couleurs différente avec des lumières différentes, une saturation différente, des effets de netteté aussi différents également. Donc pour plusieurs types de photos, on peut lire sur les titres généralement, c'est censé te diriger vers l'effet que ça va donner. En ayant passé en euh, tous les presets là, pour moi il n'y en a aucun qui donne un résultat probant ou satisfaisant avec juste un clic. Pour ne pas être de mauvaise foi, Peter McKinnon et euh, les autres photographes qui vendent d'ailleurs leurs presets ils précisent tout de même qu'il faut jouer un petit peu sur les paramètres pour avoir un résultat correct. Moi je vais t'avouer que j'étais à l'époque où je les avais achetés très déçu, parce que bien souvent il fallait que je joue beaucoup avec les paramètres pour avoir un bon résultat. Donc le gain de temps n'était pas vraiment là, ce que tu achètes normalement c'est justement un gain de temps pour un résultat plus rapide. On va donc voir maintenant pour les presets gratuits. Dans les titres, tu as l'effet que ça fait de la lumière et un flair tout en haut à gauche. Full rose. Ok, qui peut appliquer ce preset sur une photo Il faut à mon avis beaucoup, beaucoup jouer avec les paramètres pour que ça rende quelque chose qui ne donne pas envie de faire une convulsion sur ma chaise. Alors, c'est quoi l'arnaque C'est cette méthode que 95% des vendeurs de filtres font. Ce pourcentage se gardera bien évidemment de te dire que tu n'obtiendras pas le résultat que tu vois en un seul clic. Les plus expérimentés dans ce domaine savent qu'un clic ne transformera jamais n'importe quelle de tes photos avec un résultat égal aux aperçus que tu peux voir sur leur site. Deux, Les débutants vont se laisser tenter, par une majorité d'ailleurs, sur l'idée qu'il existe une chance d'avoir cette qualité en quelques secondes. Allez salaud et c'est là que pour moi, jouer sur l'ignorance des débutants en ne prévenant pas que le résultat ne dépend pas que du preset, mais en grande partie de la photo de base, est une arnaque. C'est une info primordiale et la vente même se joue sur l'absence de cette connaissance. Il y en a qui pourront me dire que c'est comme ça que le business marche pour plein de choses. Carottes. Bah, ça m'empêche pas de penser que c'est une technique malhonnête alors que pour moi la bienveillance devrait être de mise dans tous les domaines. Malgré tout il y a du bon en tiré, c'est pas pour rien qu'on dit qu'on apprend de ses erreurs et moi c'est ce qui m'a permis d'apprendre l'utilité et le fonctionnement propre d'un preset et d'un filtre. Une fois que j'ai pu sentir que j'avais mon propre style, mes propres palettes de couleurs qui servaient l'identité de mon travail, j'ai rapidement créé mes propres presets. Afin de faciliter mon workflow, il n'y a pas de preset magique qui fonctionnera parfaitement avec toutes les photos, car comme je te le disais plus tôt, il s'adapte à une certaine scène. Prise de vue, certains peuvent être des presets pour des paysages, d'autres des portraits avec différentes ambiances. Il n'est donc pas rare d'en avoir pour un certain nombre de styles de photos qu'on va faire. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont vendus par pack. Toutefois, après l'application du preset, il faudra bien souvent affiner les paramètres de ce dernier pour que ça colle au mieux à la scène de la photo qui est unique qui n'aura que très rarement, par exemple, la même lumière que ta série de la semaine dernière. Au final, monsieur le photographe, c'est utile ou pas les presets C'est le moment du bilan. Alors, pour ou contre, de mon point de vue, c'est comme toute bonne chose, il faut l'utiliser avec parcimonie, ne pas en abuser. Fais bien attention si tu décides à en acheter, à ce que ça corresponde à tes goûts perso, la direction artistique vers laquelle tu as envie d'aller. Méfie-toi des avant-après trop spectaculaires, et n'oublie pas, surtout que le preset ne fait ni la photo ni la vidéo, c'est toi derrière l'objectif. Pour être plus visu, tu peux toujours mettre du parfum Dior sur de la merde, ben ça reste que c'est de la merde. Et toi, tu en penses quoi des presets Est-ce que tu en utilises Viens me dire ça en commentaire. Et à présent Tu peux avoir accès à mon pack incroyable de preset